YouTube Je viens de faire un massacre, un massacre total, une game magnifique, une game full commentary, full 3-6, carpestacle. Mec, je te demande rarement de t'abonner, mais là il faut que tu t'abonnes. Bisous. T'as essayé de jouer à la manette euh, Oui, j'ai déjà essayé quelques fois. On va dire qu'actuellement, sur, euh, sur les 500 000 joueurs en solo, je suis le meilleur joueur en clavier souris. Si je passe à la manette, je me rapproche du dernier. Je suis nul à la manette, mais nul, d'une nullité, mais euh, à toute épreuve. Mauvais chat. ce genre de timing ce genre de timing bon, apparemment les gars il y a il un... y a quelqu'un on l'appellera Steven Steven est actuellement ici est-ce que Steven s'attendait à se prendre ça en campant à l'étage non RIP Steven Tester la manette au Mexique. Ouais, mais bah, genre, euh, je me suis bien démerdé euh, avec la manette de Skyros. Après, Skyros, parce qu'il avait, avait une manette avec les palettes, il y avait, avait le Chronos. Il y avait le Chronos. Eh <rire> <rire> hey, les gars, non, mais je rigolais quand je disais qu'il y avait un bot. Hein. Oh Les gars <rire> C'était une blague c'était une branque, les gars, oh Il y avait tout dessus, tu vois, pour que je puisse, je puisse être pas mauvais. Genre, s'il n'y avait pas eu de Chronos et de, de palettes, etc. Genre, s'il avait pas une manette over où ou genre tu la poses par terre, y a même pas besoin de la toucher pour faire des kills, ben j'aurais pas réussi, tu vois. Mais je cheat pas Ah, mais je vais pas le dire, ça C'était pas si mal si tu cherchais pas les touches. Hein. Waouh, les gars, vous me tirez dessus à balle réelle, là. Oh là là Mais tu vas où mais frérot mais... Et pourquoi tu t'arrêtes dans ce bâtiment alors qu'on aurait pu se la coller bien avant Si tu vas faire quoi Tu vas monter vite dans le bâtiment, tu vas sortir là Attends, vas-y, on parie qu'il sort là. 3, 2, 1... Mauvaise vision de show H1, après je vois que cette porte est ouverte donc... Euh... Aïe, aïe, aïe, les gars Le cronus, le cronus Sans oublier la clé USB, mec, j'avais tout, j'étais chargé comme une mule en Mexique c'était pas pour sortir du véhicule Je savais pas comment sortir sortait d'un véhicule putain Ah mais je suis, je sais vraiment pas jouer Je pense pour un événement spécial Un truc je vous ferais peut-être une soirée à la manette enfin, On en discutera Bon euh, Le mec il Y'a un mec à gauche Tranché, tranché, à gauche Les gars, point 1 Point 2, point 3 mais je, je regarde même pas le, là où il y a des gens, je, je vous parle moi. Deux En plein milieu Mais il est plus là les gars. Mais non les gars. Il était au point 3 les gars, il s'est déplacé, il s'est déplacé. Attention, attention Well play Activision Good work Good work Yeah Fuck you ah les gars, il faut en profiter d'être le premier stream mondial euh, de Warzone. Faut, euh, faut, faut dire des idées qui nous passent par la tête. Hein. Allez, un peu de musique. Ah. Je veux avoir le son. Les gars, mais ce son, il va sortir très bientôt. Genre juste là, je vois un point et je, je me dis... Wow, what the fuck, it's not real. Yeah. Oh là là. Ok, donc. Il me tire dessus en pré-shot et après il s'enfuit. Alors qu'il a une batteuse et moi un bouclier. D'accord Attends C'est quoi Je vais te faire du mal frérot 3-6 3-6 Arrachage de front Oh regardez il y, y a un quad devant mais je change de place et je fais ça Elle est passée où la balle mais, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'image du crack shield Prends de la distance lapin Prends de la distance La balle te retrouvera Maintenant, oh, elle était dessus. Peut-être pas, j'en sais rien. Il me semble qu'il y a un joueur, les gars, sur ma sur ma droite là. Oh là là, les gars, regardez-le, regardez-le. Ce shoot, ce shoot extrême. Oh là là. Et le spray quasiment parfait. La grenade qui pop. Show qui balance à thermite qui la rate et qui rebalance une qui réussit qui rajoute une balle dans le bidou Et c'est Ruikovic le portugais Qui tombe sous les balles de Choachin Choachin qui prend son lot Choachin déterminé Choachin qui n'a plus de stuff Choachin qui remonte dans la voiture Voiture coups. qui a été abîmée par une grenade Et pourquoi il y a une grenade sachant qu'il y avait un système trophy Parce que ce jeu C'est de la merde ah, Apparemment il y a deux joueurs à côté les gars Cho qui se balade Cho qui roule Cho qui roule sa bosse à la recherche de l'ennemi. Alors, un des ennemis vient de disparaître et l'autre est en train de monter. Aïe aïe aïe aïe aïe. Et l'autre est apparemment sur le bord du toit. Non, pas sur le bord du toit, sur le bord juste de l'angle. Quel pute. So exceptionnel, man. Thank you, man. GG, man. Ah, ils ont cru que j'avais le dent, les gars, ou quoi C'est quickscope pour rien. Hein. Ok, on met un peu la voiture comme ça. On grimpe sur la voiture, elle fait une marche arrière. On se dit que c'est peut-être mort. <gasps> c'est mort. Du coup, on doit grimper comme un plébien des escaliers. Allez go. go. Tac. Oh, un sniper qui tire sur Chouachin. Chouachin qui entame une marche arrière. Une, euh, qui raye la voiture. Côté gauche. Côté gauche de la voiture, l'assurance ne prendra pas en charge. Et le mec qui lui a tiré deux balles de sniper dans le dos se cache, évidemment. Heureusement, nous arrivons à le retrouver. Ça paralyse. Nos scopes. Raté. Nos scopes. Réussi. Termite en l'air. Il faut attendre. Raté. C'était Ninjet du 94. qui jouait avec une pépé bison et un car 98 sacré ninja et on a miguel silva les gars qui vient de revenir miguel qui entre deux parpaings va nous proposer du gameplay call of duty miguel miguel à la décale miguel incisif miguel qui a fin de kill miguel l'œil de requin oh, miguel qui décale show, show qui glisse et show qui vient de lui faire une éclaboussure de ciment à travers le visage. C'est terminé pour notre ami. Il y a. Alors j'ai 31 000 balles. Alors ce qui pourrait être intéressant, c'est s'il m'arrive un malheur, de racheter un colis pour venir le looter ici, euh, pépère, tu vois. Ça pourrait, ça pourrait être une très très bonne idée. Hop. Mais non. T'es là Genre tu, tu, tu vas. Mais, pour... Mais pourquoi, tu... pourquoi tu me décales pas, gros? Tu m'attends pas. Très fair play, très, très apprécié. Le quickscope! Chaud! Chaud, non! On lui en met deux, c'est vraiment une pute, hein. that timing bro mm -hmm. Regardez les gars, je vais vous montrer un autre trick, c'est un type ça Je mets une frappe ici La frappe aérienne, vous êtes d'accord Du coup le mec va se cacher à l'intérieur Moi qu'est-ce que je fais Je grimpe par là Hop Là il va sortir Sauf que moi je suis déjà là Et tu lui dis, tu lui dis Yo ma man Alors, ça brûle Alors, un pour maman, un pour papa, un pour le fiston Ok, on a, on a, on a, on a trois ennemis là-bas Ah, vous avez vu la balle de sniper me, me frôler Je tente un truc les gars Oh merde Tu t'es mis le feu, gros. Attends, mais je suis en train de prendre feu moi aussi. Genre, t'es passé où Oh Punisher qui envoie 22 sub. C'est un bon rat, lui. Hein. Bonjour, monsieur. Oh non, oh le rat. A chic, a Aïe, aïe, aïe! A ah chic! Aïe! A ah chic, ah ah <rires> Quoi? Mais monsieur! Et euh, je rush pendant que t'es paralysé, c'est mon délire. Mais oh merde! Un de merde. On va faire de l'électro bio ailleurs. Hein. Chris Prolls. Bande de naze, je me casse. Je me tire. Il y a une moto qui arrive. Quickscope, no scope, trou stop. j'ai plus de, de stuff. Peter Pan, il s'appelle. Eh ben, t'as oublié Wendy ou quoi T'attrape. Tocard. Le goulag est fermé, les gars. Comme on dit en espagnol, closado Et là, je peux voir que le mec est bien à droite, tu vois. Donne-moi une dernière info, s'il te plaît. Dernière info. Ok, pendant le largage, on va monter. Ninja. Et c'était encore shnibi qui temporisait ici, sacré shnibi, inarrêtable, incorrigible, on a envie de dire même. Oui, et c'est un sniper qui a... oh, avec un autre joueur, oui. Ah je t'ai vu, c'est bon, je t'ai vu, je t'ai vu. Allez on shield maintenant. Donc, il y a un mec là, il y a un mec là. Ce serait pas safe de sauter quand même comme un taré sur le mec là. Le rebond de la mort. 3-6, 720, au bas. Cross. Bah, du coup, on va aller claquer des drones et on va essayer de trouver les derniers joueurs. On a 18 kills. Ça se termine à la maison. Yo. Oh là là. Il est en train de camper juste là. Vilain geste de la part du joueur. Coup français Timothée et Timothée qui se prennent au scope. Coup de crosse. Mon tour. Ah, t'as as voulu me coller une termite frérot. Hein. Et Là, t'en as plus de thermite. Connard. Hein. Good play. Good play. thank you. We it. Thank you, thank you. Thank you. Et c'est la 20 kills qui tombe Pour le joueur français, pour le moment. Le joueur français insatiable de kills qui se déplace, t'as la ninja un peu partout. Pour prendre de multiples informations. Garage, rien. On sait que ça va sortir d'ici. Chaud pour couper la rotation. Peut-être, peut-être. Chaud H1. Il se doute qu'un ennemi est par là. Il le sent. Il peut sentir son odeur. Ce mec est un chasseur. Est-ce que son odorat est modifié? Il personne oh, je, je, je sens autant qu'un mec a qu le Covid les gars Bon, il n'y a personne Peut-être ici, quelqu'un qui se cache en mode oh En vrai ce serait super marrant que ça passe Il y a moyen que je meure les gars en faisant ce move mais il y a moins que ce soit drôle. Ok, timing parfait. Un pet de gaz les gars. Chaud qui tape à la porte. Bonjour Monsieur. On referme la porte là. Les collègues les gars, ils sont euh, ils sont pas agréables. Et Chaud qui est placé en dernière zone, qui doit sauter. C'est tel un oiseau, plein de grâce, atterri ici. Il met un trophy, histoire de s'il se fait toucher par le joueur. Chaud le sait. C'est un 3-6 ou Oh, Chaud. Le beau jeu. Hop là, vite, on va éteindre le feu. Et on lui colle à notre tour. Mais quel masterclass de la part du joueur français. Quel masterclass et c'est gagné Bien trop fort chat Bien trop fort Incroyable le move avec le trophy Bah il m'a foutu feu, fait le feu frérot fallait que j'éteigne le feu Il n'y avait aucun niveau dans cette game S'il y en a un qui m'écoute Allez bisous